Hello Aujourd'hui, ma perception d'un monde meilleur. C'est qu'il faudrait que les gens du monde entier se réunissent, se contactent, se réunissent. Alors je fais appel aux citoyens qui euh, sont des êtres vivants souverains qui ne votent pas, qui n'ont pas de parti politique qui, euh, vivent, euh, qui veulent vivre en autonomie et euh, qui veulent un monde équitable c'est-à-dire un monde où il n'y aurait plus la faim où il n'y aurait plus la soif où les gens ne meurent plus pour euh, des maladies que l'on peut soigner que euh, les enfants ne meurent plus de faim qu'il n'y ait plus de SDF, parce que nous avons la possibilité, si nous le voulons, que ça n'arrive pas. Mais pour ça, il faut garder à l'esprit un monde positif. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons été depuis euh, des centaines, voire des milliers d'années, nous avons été programmés pour vivre dans ce monde, nous avons euh, créé, puisque nous sommes des êtres créateurs, nous avons créé le monde dans lequel nous vivons, Par et ça depuis euh, des milliers d'années, par notre façon de penser. Mais notre façon de penser, nous pouvons la changer. Notre cerveau, on peut le reconnecter, faire un reset et reconnecter notre cerveau de façon à avoir exactement ce que l'on veut. Alors, euh, moi, je veux du soleil, là. Euh... Il est où, le soleil Voilà. Et il est caché derrière les nuages. Petit aparté. Donc, euh, moi, ce que je souhaite, c'est que il y ait... Alors, excusez-moi pour le bruit. Hein, euh, je suis dehors. Euh, et euh, je préfère être dehors. Mais bon, évidemment, euh, on fait avec ce qu'il y a. Donc, euh, j'espère que vous m'entendez bien. Et que voilà, euh, donc moi ce que je souhaiterais, c'est que euh, l'on se soigne maintenant avec les plantes et plus avec les médicaments. Moi ce que je souhaiterais, c'est que l'on vive dans un monde où tout le monde ait accès à euh, ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire la boisson, l'eau. On n'aurait pas besoin de payer l'eau. On n'aurait pas besoin de payer la nourriture on n'aurait pas besoin de faire des crédits pour s'acheter des maisons on n'aurait pas besoin de tout ça car tous dans notre euh, pour pouvoir euh, se créer faire construire des maisons euh, construire euh, des euh, faire des jardins faire euh, notre propre culture nous, pouvons, nous avons la possibilité de faire tout ça mais encore faut-il que l'on ait envie de sortir de sa zone de confort pour le faire. Il y en a beaucoup hein, qui ne veulent pas, qui se sentent très bien hein, et je peux les comprendre hein, je veux dire pourquoi se casser la tête alors que pff, ça va, mais euh, pour ceux à qui ça ne convient pas, pour ceux à qui cette pièce de théâtre, ce film que nous avons créé ne convient plus et que nous avons envie de changer le film et que nous avons envie de changer le scénario il est possible de le faire il est possible de le faire mais jamais trop tard mais pour ça il faut qu'on soit tous d'accord sur la même chose et je ne parle pas que de la France je parle du monde entier pas de religion euh, aucune religion rien euh, on, on vit juste avec l'amour du créateur dans notre cœur, parce que nous sommes les enfants du Créateur et nous avons le Créateur en nous. Et donc nous avons la possibilité de nous reconnecter à lui. Sauf que, comme ce système ne le veut pas et qu'il fait tout pour que nous, nous en séparons tous les jours, nous en séparions, pardon, tous les jours un peu plus, c'est à nous de nous mettre de côté et de faire en sorte de créer le monde dans lequel nous voulons vivre. Parce que beaucoup d'entre nous ne veulent pas vivre dans ce monde. Il y en a, ils attendent euh, que le monde s'écroule, qui est ci, qui est ça, mais euh, que le système s'écroule, etc. Mais euh, faut pas attendre que le système s'écroule. Il faut, il faut nous, nous mettre, euh, nous mettre d'accord, faire en sorte que voilà, construire quelque chose de nouveau. Et quand je vous dis quelque chose de nouveau, je ne fais absolument pas. Euh, référence au nouvel ordre mondial parce que c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas c'est vraiment s'il euh, y a bien quelque chose que je ne veux pas, c'est ça je veux, que enfin je souhaite je veux moi pour ma part que nous redevenions des êtres souverains que nous soyons indépendants voilà, que nous soyons indépendants, car tout le monde sait à son niveau faire quelque chose pour aider son prochain, et c'est là que l'on pourrait se rejoindre c'est là qu'on pourrait éviter qu'il y ait autant de différences entre les riches et les pauvres, c'est là que nous pourrions faire en sorte que de par notre façon d'agir et de par notre façon de penser faire en sorte qu'il n'y ait plus de faim dans le monde qu'il n'y ait plus des gens qui meurent sans raison juste parce qu'on veut leur prendre leur richesse et de... on est là mais on ne veut pas de cette façon de faire, de cette façon d'agir. Donc agissons nous maintenant. Et tous ensemble, parce que euh, moi je vis en France mais il y en a qui vivent euh, ailleurs, dans d'autres pays du monde et ils sont tous concernés par la même chose. Ils sont tous obligés de payer des impôts, de payer des taxes et euh, des taxes sur des taxes sur des taxes et euh, ils pressent le citron jusqu'à ce que euh, nous ne pouvions plus payer quoi que ce soit et qu'à la fin on soit éliminés. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas. Il faut changer le scénario de ce film dans lequel on est. Ce scénario que l'on a créé au départ et dont on ne veut plus. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut. Je dis ça, je parle pour moi. Hein. Je, je ne me fais pas le porte-parole de qui que ce soit, loin de moi cette idée. C'est juste ma façon de penser. Pour un nouveau, pour un monde meilleur. Où on ne serait pas des robots mais des êtres vivants. Nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des esclaves. Il ne faut pas que nous devenions des esclaves. Il faut que nous travaillions pour nous-mêmes et que ça nous revienne à nous et non pas à un être supérieur euh, euh, qui serait euh, là-haut, non pas euh, à l'oligarchie euh, dont nous dépendons tous actuellement. Non, il faut que l'on devienne, nous ce que nous sommes, des êtres souverains et donc que nous nous reconnections, reconnections oui, à la source divine et que nous puissions enfin vivre en liberté. Mais ça, euh, l'ombre ne le veut pas, bien sûr que non, elle ne le veut pas. Et pourtant, c'est ce que nous, nous voulons, enfin certains d'entre nous, et nous devons faire en sorte, pour ça, il faut... Changer notre façon de penser, comme je vous l'ai déjà dit, changer notre façon de penser, faire un reset au niveau du cerveau et revoir exactement ce que l'on veut exactement pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ne pas laisser un monde tel qu'il est, leur laisser quelque chose de mieux, ou du moins leur montrer la voie euh, pour quelque chose de mieux. Alors je vous dis pas que tout ce qui est actuellement... Tout ce qui se construit actuellement, euh, toute la technologie est foncièrement francière, euh, mauvaise. Ce pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que en ce moment, tout ce que l'on construit est à notre détriment. C'est-à-dire que elle n'est pas pour notre bien, elle est pour le bien de l'oligarchie. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette technologie soit bonne pour nous. Qu'on soit libre, sans peur, et que tout ça... Euh, tout ce qu'on fait, tout ce que les ingénieurs font actuellement pour notre bien, soit vraiment pour notre bien et qu'il ne soit pas détourné. Parce qu'il y a des choses très bien qui sont faites actuellement, mais qui malheureusement sont vite détournées à notre défaveur. Et ça, on ne l'accepte pas. On l'accepte pas. Internet peut être quelque chose de très bien si euh, c'est pas à notre détriment plus d'espionnage, plus de rien, rien de tout ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, comme il l'entend. Euh, L'internet devrait être euh, quelque chose qui permet de partager, de se connecter à l'autre bout du monde sans avoir, euh, à, à avoir peur de ce que l'on dit, à prendre contact avec les gens... Euh, à l'autre bout du monde, à leur donner des informations, à les aider et non pas à les détruire. Non pas à les détruire. Plus de guerre pour aller chercher euh, les trésors dans d'autres pays. Plus de guerre, plus de plus de tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'enlève je, déjà de, de ma façon de penser. Pour moi, je veux un monde libre. Je veux un monde souverain. Et euh, je ne parle pas que de la France, comme je vous l'ai déjà dit, je parle du monde entier. Donc un, un monde souverain, hein, qui, qui n'est qu'un seul et même Dieu qui serait le Créateur, le seul qui pourrait nous aider, mais lui on l'a tous dans notre cœur. Il suffit de le laisser sortir, de le laisser parler et de nous guider. Voilà, moi, euh, comme je vous dis, euh, je fais euh, Reset depuis un petit moment, et euh, si je continue à faire mes vidéos aussi, je continue euh, à être euh, ici et parmi vous et parmi, euh, bah, euh, euh, je reste quand même dans l'ancien scénario histoire de changer pour un nouveau scénario, je reste dans l'ancien film euh, tout en, en prenant conscience que ce n'est pas ce que je veux de façon à pouvoir informer tout le monde de ce qui se passe et comment on pourrait changer et euh, comment on pourrait faire de notre monde un monde meilleur. C'est mon message pour aujourd'hui et euh, je souhaite franchement franchement, que de plus en plus de personnes adhèrent à, au fait qu'il euh, faut autre chose, il nous faut autre chose. Alors euh, bien sûr aujourd'hui on est le 5 décembre, J je viens juste de le réaliser en fait. On est le 5 décembre, tout le monde est dans la rue, tout le monde euh, se bat avec les syndicats et tout, mais euh, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que les gens descendent dans la rue parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Parce que si les gens retrouvaient leur souveraineté, ils n'auraient pas besoin de descendre dans la rue, ils n'auraient pas besoin d'aller se battre, d'aller se prendre des coups, d'aller à droite et à gauche, de, de, de, de se mobiliser tout le temps. Non, on serait dans un monde libre, voilà, il n'y aurait pas euh, de, de, fausses, euh, de, de faux crédits, il n'y aurait pas de, de, de fausses dettes, il n'y aurait pas tout ça, parce que tout ça c'est des choses qui ont été inventées, voilà, ça a été inventé. À nous de changer notre façon de penser, à nous de nous faire notre propre monde et d'accepter de sortir bah, oui, de sa zone de confort de façon à avoir quelque chose de mieux, voilà de mieux et sans tout, tout ce qui est euh, négatif et dans l'ombre. Nous recevons la lumière du Créateur, nous la recevons tout le temps. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, nous la recevons tout le temps. Mais est-ce qu'on euh, la prend pour nous ou est-ce qu'on ne la prend pas Parce que la lumière arrive et donc on est euh, tous là, avec cette lumière. Le tout, c'est de savoir si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Je vous ai dit euh, euh, ma façon de voir. Maintenant, euh, bah, chacun a la sienne, forcément. Et euh, je, ne pas, euh, je ne veux absolument pas inciter quoi, qui que ce soit à faire, quoi que ce soit qui va contre sa volonté. Chacun fait comme il veut. C'est juste ma façon à moi de voir un nouveau monde. Parce que franchement, quand je vois aujourd'hui les gens qui sont dans la rue, les gens qui, qui meurent de faim dans un pays, dans la France, puisque j'y vis, dans la France, dans un pays qui se dit un pays de liberté où tout le monde a le droit euh, à une vie normale, à une vie euh, à, à vivre, tout simplement, hein, et que euh, notre scénario, notre euh, oligarchie nous fait, fait en sorte que euh, nous soyons tous de plus en plus euh, démunis et de plus en plus en manque de tout ce dont on a besoin. Ça, je ne sais pas ce que je souhaite. C'est pas ce que je souhaite du tout. Et bah, je continuerai euh, à dénoncer euh, et, et, et essayer de lancer des graines. Moi, c'est mon but, c'est envoyer des graines. Chacun accepte ou n'accepte pas soit vous êtes curieux et vous voulez apprendre soit vous n'êtes pas curieux et vous voulez vous restez comme vous êtes chacun fait ce qu'il veut je ne juge personne je ne euh, comment dire je ne suis pas là pour juger je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire je suis juste là pour vous dire ce que moi je ce que je pense euh, ce que j'essaye de faire au quotidien et de partager voilà de partager euh, ce dont euh, je suis résolument euh, convaincue et voilà, alors euh, ça parle, ça parle pas euh, Vous, ça. Je, je, ne. comme je vous dis, je ne suis pas une meneuse je suis rien du tout, je suis juste quelqu'un qui est là pour essayer de changer le scénario ce scénario de ce film qui ne me convient pas et dont je veux faire un film meilleur Voilà. Ben, voilà, c'était euh, ma petite vidéo pour aujourd'hui donc euh, d'ici une prochaine, bah, euh, je vous souhaite tout le bonheur du monde, euh, aimez-vous, ne vous battez pas, réunissez-vous les uns les autres, communiquez en, sans jugement, dans l'amour sans jugement et euh, reconnectez-vous avec ce qui est en vous, avec euh, votre cœur, avec votre esprit divin, reconnectez-vous. Et euh, laisser tomber laisser, laisser tomber tout, tout, tout ce qui ne nous convient pas laisser tomber changer enfin c'est mon avis à moi changer et euh, changer le scénario changeons tous ce scénario qui ne nous convient plus du tout mais plus du tout enfin c'est mon avis voilà je vous souhaite une bonne journée et euh, d'ici euh, une prochaine fois, portez-vous bien. Bye.